Si on prend conscience de la puissance de la beauté, on resterait euh, hypnotisé devant une fleur toute la vie, tellement c'est puissant. Mais on est tellement con qu'on est capable de retourner la tête et dire « oui d'accord, elle est belle, mais je vais regarder autre chose ». Il y a des gens qui font la queue pour aller voir un tableau dans un musée et à côté, ils ne vont pas regarder une fleur infiniment plus belle parce qu'elle est vivante. On devrait faire la queue pour regarder la fleur. Et aller voir un tableau dans un musée, c'est exactement aller voir ce qu'on comprend. Parce que la fleur, elle nous dépasse. Et il faut sentir plus que comprendre. Parce que comprendre, on est limité. Mais sentir, on est illimité.